<Santh> Donc, par à je ne sais pas si je suis famille. Entre les gens qui ont fait des choses, ils ont des choses, ils ont fait des choses, ils ont Donc des choses. des choses. Ils de des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont de des millions. Hello ne y ni milliard de de bébé. oh milliard de des Il un de routes de des des Il la peste de des de je ne sais pas si vous avez des gens qui vous ont dit que vous avez des gens qui et il ne fait ça, fait il ne fait pas ça, il il ne fait pas il fait il N'était pas un de la lame, nous à millions de millions Hello, hello. de Oh, de de de la là est déception la blague et puis il ce la peste des chats et la peste des chats idée on a bouilli l'eau tout borogo no kuso musu sura kanakuma sa eko n'inka jineu koiri moguni yu kono de ni de kono 40 millions bigri nafa non y'a fait un coco, fait un réponse, nous plus... avons un bon, sonation... pour... quand... oui, enfin, que FOR... un il Estar Malienbi di jabba sora yon technologue procureur du commune 4 Boubamako Idris de Idriss Touré mo daldi sakou modi sora jamono mingi sous mandat de dépôt mom jabba sora mamunak nak Tifing ko modi réseaux sociaux yi ci aduna ak Telcom ak yenn vidéos yi nga def ak and ak ñom mom jabba sora nyodaldi daldi ngir tek ko loxo bokuna ci benn vidéo bo xamné feccal nign ko muy wër réseaux sociaux yi xaw tout mu def ci yaramu nene bobu lé vidéo nak bokuna ci li nga sora mom loxo ngir xex lépp lo xamné rek da fay jëm ci ay vidéo yu ñuy tassaré té japp nañu né dépoul ak li nga di yoon ba taxna nak sora mom jàmono ji mi ngi ci ay Mali mingi ngi mandat de dépot ap enquête mi ngi am ap avocat mi il plaît, il est plus